incroyablement à se préparer pour la deuxième vague de la COVID-19, même si tout le monde savait qu'elle venait, et pourquoi maintenant ils font si peu pour atténuer son impact. Réponse vice-présidente, ministre de la Santé. Merci, monsieur le président, et merci à la chef de l'opposition officielle pour cette question. En fait, nous avons fait beaucoup pour nous préparer pour une deuxième vague. Nous avons travaillé pendant tous les mois de l'été, sachant qu'il y avait une deuxième vague à venir qui serait plus compliquée que la première parce qu'on a aussi la saison de la grippe qui approche. On a également des milliers et des milliers de, de procédures chirurgicales qui ont été reportées et qui maintenant doivent être programmées. On a également la capacité diminuée dans nos hôpitaux à cause de la nécessité de transférer les patients des foyers de soins de longue durée dans nos hôpitaux. Mais nous avons un plan à six piliers qui va régler tous ces problèmes. Et qui s'appuie sur les problèmes qu'on a eus depuis le début de la COVID-19 et nous essayons d'augmenter notre capacité de régler les problèmes que j'ai mentionnés. Nous sommes prêts pour la deuxième vague et on, on, va, on va gérer tout cela. Question complémentaire. Malheureusement, le, ministre, le Premier ministre et ses ministres sont les seuls qui pensent qu'ils font ce qu'il y a à faire pour se préparer pour une deuxième vague. Les experts de santé publique partout en Ontario, les médecins, les gens qui travaillent dans les foyers de soins de longue durée, les travailleurs de première ligne, les opérateurs de foyers de soins de longue durée, les, les hôpitaux d'enfants de, malades, tout le monde dit que ce gouvernement devrait faire beaucoup, beaucoup plus qu'il ne l'a fait. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à écouter les experts qui sont à l'extérieur de son cercle interne et arrêter de lésiner les efforts au détriment de la santé publique et prendre des mesures, des vraies mesures pour combattre ce virus. Réponse la ministre de la Santé. Notre plan bien préparé a été éclairé par de nombreuses consultations avec les gens de l'extérieur, y compris 45 consultations avec plus de 300 experts en santé. Il a également été éclairé par nos, notre médecin et hygiéniste en chef et tous les experts de notre groupe de commandes qui nous ont donné des conseils sur ce qu'on devait faire. On a fait cela, on est préparé pour ces problèmes dans nos plans et nous avons investi de, de fortes sommes d'argent pour augmenter nos ressources, y compris plus d'un milliard de dollars pour améliorer nos stratégies d'isolement, de suivi et de contrôle de propagation. Nous avons investi de l'argent et ce plan est en train d'être mis en vigueur alors que nous parlons pour traiter la Covid-19 et une deuxième vague. Question complémentaire finale. Des mesures plus robustes pour atténuer et combattre la deuxième vague de la COVID-19 sont en, en place partout au Canada. Est-ce que le premier ministre est, est prêt à investir de l'argent pour fournir de l'aide directe, de l'aide financière directe aux entreprises et aux individus qui va permettre aux Ontariens de combattre ce virus tout en fournissant aux Ontariens la sécurité financière dont ils ont besoin et qu'ils méritent? L'adjoint parlementaire de, du ministre de la Santé, merci beaucoup. Notre gouvernement reconnaît les temps euh, difficiles relatifs à la COVID-19 et de l'incertitude globale. C'est pour cela que nous avons annoncé le 26 mars. Euh, un investissement de 17 milliards de dollars en aide directe pour, pour soutenir notre système de soins de santé et pour aider les, les PME. Alors que notre plan a, a progressé, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez. C'est pour ça qu'en août, notre gouvernement s'est engagé à investir 30 milliards de dollars de plus. Cela, c'est une augmentation de 7,3 milliards de dollars pour les individus et les PME, les créateurs d'emplois. Ce sont des temps incertains, mais on sait que les, les Ontariens sont, sont robustes et on va réussir à s'en sortir. Prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, cette question est pour le Premier ministre. Le gouverne... Les échecs du gouvernement et du Premier ministre à bien se préparer pour la deuxième vague vont avoir les conséquences les plus désastreuses dans les foyers de soins de longue durée. Hier, deux résidents de plus ont perdu la vie à, à Western, Western Villa à Ottawa. Cela nous donne un total de 15 résidents qui ont perdu la vie dans les foyers de soins de longue durée depuis août. Maintenant, les éclosions dans ces foyers sont à 44. Le Premier ministre dit qu'il écoute les experts. Hier, la semaine passée, dans une lettre, les opérateurs de foyers de soins de longue durée, les médecins et les résidents ont dit qu'ils n'étaient pas prêts, que les foyers de soins de longue durée n'étaient pas prêts pour la COVID-19. Où sont ces experts qui disent au Premier ministre que les foyers sont préparés pour une deuxième vague Réponse. Premier ministre, à travers vous, Monsieur le Président, je vous dirai qui n'est pas un expert, c'est la chef de l'opposition officielle. Parce que clairement, on ne l'a pas vu au cours des six derniers mois. Alors que chacun d'entre nous travaille euh, chaque jour, 180 jours, chaque jour, 24 heures sur 24, pour trouver une solution. Et je vais informer la chef de l'opposition officielle de ce qu'on a fait. Nous avons embauché... 3 700 personnes de plus dans le secteur de santé, nous avons investi un milliard de dollars dans la recherche des contacts et dans les tests partout dans la province. Nous avons investi 7,6 milliards de dollars de plus et 283,7 millions de plus pour les arriérés de procédures. On va continuer d'investir. Et chaque fois que la chef de l'opposition officielle veut que je l'informe de ce qui se passe dans la province, je serai prêt à m'asseoir avec elle pour discuter. Question complémentaire. Encore une fois, Monsieur le Président, il semble que le Premier ministre est le seul qui pense que son plan marche et les, les transcripts qui ont été publiés hier venant du plan de, de la commission de soins de longue durée et du ministère des soins de longue durée ont été on dit clairement que les inspections proactives n'ont pas eu lieu avant la première vague de la COVID-19, même si le gouvernement a insisté qu'il y avait une zone de protection autour de, des foyers de soins de longue durée. Encore une fois, le ministère insiste qu'ils sont prêts pour une deuxième vague, même si les opérateurs de foyers euh, de soins de longue durée, les résidents, les, leurs familles et les travailleurs de première ligne insistent qu'ils ne sont pas prêts. Le Premier ministre dit qu'il écoute les experts. Qui sont ces experts qui lui disent que la deuxième vague de la COVID-19 ne sera pas un problème dans les foyers parce qu'ils sont prêts pour cela Ministère, ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président, et merci à la députée de l'opposition pour sa question. Nous n'avons jamais arrêté de travailler depuis que le plan a commencé en février pour assurer que nos foyers ont toutes les ressources nécessaires pendant la première vague. C'est un, une pandémie mondiale qui évolue. Et maintenant, on en sait plus là-dessus. Et si on regarde la science, on comprend la propagation asymptomatique. Nous avons les, la, les tests disponibles qui ont été fournis pendant la première vague. Et l'approvisionnement de, de, de pays est robuste grâce aux efforts du premier ministre. Nous sommes prêts pour, nous sommes dans une, une situation très différente et je rappelle aux gens que les éclosions dans les foyers de soins de longue durée peuvent vouloir dire que c'est une seule personne dans le personnel qui est infectée. Alors, nos foyers de soins de longue durée sont robustes et nous, nous continuons de déployer toutes ressources possibles pour assurer qu'ils ont les ressources dont ils ont besoin. Chaque jour, chaque nuit, merci beaucoup. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, quand il s'agit des foyers de soins de longue durée, ce n'est pas très clair euh, qui le gouvernement écoute. Les personnes qui gèrent les maisons, les foyers, les personnes qui ont des des membres de leur famille dans ces foyers, ils disent tous la même chose. Nous ne sommes pas encore prêts pour une deuxième vague de la COVID-19. C'est ce qu'ils disent. Ils supplient le gouvernement de leur donner plus de capacités pour et les choses comme euh, les, les contrôles des infections, les spécialistes des infections. Ils veulent plus de financement pour embaucher euh, des médecins pour qu'ils soient présents sur le terrain lorsqu'il y a des éclosions. Et le gouvernement les ignore alors que les éclosions sont répandues, sont de plus en plus propagées parmi les résidents et que ces résidents perdent leur vie. Est-ce que... Si le, si le Premier ministre écoute ses experts, qui sont ses experts Qui leur dit que tout se passe bien dans les foyers de soins de longue durée en face à une deuxième vague Réponse, ministre des soins de longue durée. Merci pour la question. Nous avons appris des leçons de la première vague. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Nous avons écouté le secteur d'une façon urgente pour essayer de comprendre leurs besoins. Et encore une fois, certains de ces, euh, certaines de ces préoccupations sont de, à long terme les problèmes de personnel, les problèmes de capacité, Et ce n'est pas seulement dans les foyers de soins de longue durée, mais aussi dans les hôpitaux. Nous avons une approche intégrée dans les hôpitaux avec les différentes équipes qu'on a là-bas. Et c'est comme ça qu'on essaie de travailler ensemble pour essayer de savoir comment on peut créer un, un soutien plus robuste dans nos foyers de, son, de longue durée alors que nous comprenons plus le virus et comment est-ce qu'on doit adopter les mesures. Et on sait que euh, ça se passe aussi dans le monde. On écoute nos experts, les médecins et hygiénistes en chef, Santé publique Ontario, on continue d'écouter notre secteur, entendre leurs préoccupations et répondre d'une façon active. C'est exactement ce qu'on fait et on va continuer de le faire. Merci. Prochaine question, député de Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Les familles en Ottawa se sont mises dans, dans, dans des queues euh, avant l'aube pour pouvoir se faire tester. Mais en plus de ça, pour empirer les choses, la province dit qu'il faut qu'il y ait un plafonnement des tests par jour qui est à 1 par jour. Dans, un, dans une note qui était envoyée aux agents, les, le système d'application de la province a eu des volumes de plus en plus élevés au cours des dernières semaines. Ils disent que la province doit augmenter euh, sa capacité, qu'il doit y avoir euh, des capacités additionnelles en termes de tests pour réduire tout cela. Quel parent doit rentrer à la maison sans un test pour pouvoir satisfaire le nouveau plafonnement que vous avez imposé au sujet de qui pourra avoir des services de soins ou pas à Ottawa Vice-présidente, réponse. Je vais être claire. Le mémo dont il parle, qui a été publié dans les médias, n'a pas été approuvé par moi et j'ai été euh, catégorique là-dessus. Il n'y a pas de plafonnement et de limite sur les tests qui sont permis. Et c'est quelque chose sur lequel on aura des clarifications, ça sera publié par Santé Ontario après que mon bureau ait passé cela en revue. On a dit cela depuis le début de la pandémie, tous ceux qui ont besoin de se faire tester doivent être en mesure d'avoir accès à un test. Ça n'a pas changé, mais la semaine passée, on a dit qu'à cause de, du volume élevé de personnes qui se présentent pour les tests, même si nous avons augmenté nos euh, capacités de test à, à plus de 40 000 tests par jour, on doit s'assurer que les personnes qui doivent se faire tester, qui doivent retourner au travail, qui doivent être euh, asymptomatiques pour travailler avec, dans les foyers de soins de longue durée, doivent avoir la priorité. Mais une chose qui est claire, c'est que toute personne qui a besoin d'un test aura un test. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La ministre vient de nous dire qu'il n'y a pas de plafonnement, mais cela ne répond pas au problème à Ottawa, la frustration et les, les laboratoires qui ont des arriérés de jours et de jour. Melissa Conrad, qui est une, tec, une technicienne médicale, a dit que son laboratoire a des arriérés de milliers de tests. Alors ce n'est pas surprenant que les agents locaux sont obligés d'avoir de, des limites sur les tests. Et le Premier ministre et la ministre doivent arrêter de blâmer le laboratoire et les, les travailleurs de, de première ligne et faire tout en leur possible pour augmenter la capacité. Les deuxièmes, les deuxièmes centres mobiles à Orléans ont été obligés de, de mettre une fin à leur capacité parce que le gouvernement n'est pas clair là-dessus. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne réagit pas de façon rapide par rapport à cela Réponse. Ce qui se passe, c'est que nous augmentons nos, tests, nos capacités de test et de laboratoire de façon importante. Cela fait partie de notre plan de préparation pour l'automne. On savait que plus de gens allaient vouloir se faire tester à cause des préoccupations relatives à la saison de la grippe. Comme tout le monde le sait, il y a une augmentation euh, pour les tests et ils veulent se faire tester également. Alors on augmente nos capacités. Nous avons investi un milliard de dollars pour augmenter notre capacité de test afin de et aussi de pouvoir euh, augmenter les analyses laboratoires et la gestion de cas après. Et clairement, tous ces trois points ont été augmentés. Au début, on avait seulement 5 000 tests par jour et maintenant on est à 40 000 tests par jour et on essaie d'augmenter cela à 50 000 par jour. Cela fait partie de notre plan d'automne et c'est pour cela qu'on s'est préparé et c'est pour cela qu'on a alloué de l'argent pour cela et c'est ce que nous allons faire. Prochaine question, député de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors que vous et la ministre de la Santé avez mentionné hier, les chiffres sont très préoccupants. Nos agents de santé nous ont dit que l'Ontario est maintenant au plein milieu de la deuxième vague de la COVID-19. Nous savons que cette deuxième vague sera plus compliquée et ça sera pire que la première vague à laquelle on a fait face au début de l'année. On a indiqué qu'il y a deux mesures que tout le monde doit prendre, a, a, a, a télécharger l'application de la COVID-19 et se faire vacciner pour a, la grippe, contre oui, la grippe. Oui le gouvernement a augmenté et a, a renforcé le système de santé, ça veut à? dire qu'on a plus de plus ressources et plus de, de capacités de tests sur le terrain. terrain. Alors que nous entrons Ou dans la deux deuxième vague, on a besoin de plus d'aide, de soins, plus de travailleurs de soins, plus d'infirmières. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour augmenter euh, nos ressources dans le cadre de notre plan de préparation pour l'automne Réponse le Premier ministre. Je veux remercier l'excellent député de euh, Markham Unionville, le, taux de vote le, plus, le, le deuxième taux de vote le plus élevé dans la province. Ensemble, nos. Le, le, le, la voie de nos, de nos mesures vont décider comment on va faire face à, à, à cette vague et si ce sera une vague ou, ou un tsunami. Nous avons, essayé, nous avons pris des, de nombreuses mesures pour réduire les rassemblements, limiter les rassemblements et identifier les zones rouges. Nous avons investi 283,7 millions de dollars pour les arriérés de procédures. Nous avons investi un milliard de dollars dans les tests et dans les recherches de contacts. Nous avons, nous avons lancé un programme de campagne de vaccins contre la grippe. Ça, c'est 5,1 millions de dollars de, de vaccins contre la grippe. Nous avons, investi, nous avons ajouté... 800, plus, 800 infirmières de plus, 3700 travailleurs de, de santé, 600 infirmières de soins et 2000 PSSP que j'apprécie particulièrement. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question complémentaire est pour le Premier ministre. J'aimerais réitérer vos, comment, vos commentaires au sujet de, du travail excellent que nos PSSP font dans la province. Je veux saisir cette occasion pour remercier tous mes commettants qui sont des PSSP et qui ont sacrifié beaucoup dans ces temps difficiles. Je suis particulièrement fier de l'annonce gouvernementale de financement supplémentaire de 14 millions de dollars pour les PSSP, pour les aider à la formation et les, les aider à continuer à, à se former dans les soins communautaires et les soins dans les, euh, les foyers de soins de longue durée. Et cet investissement va permettre de recruter, de retenir ces travailleurs et va permettre d'assurer que notre système de santé est prêt à traiter toute éclosion ou toute hausse de cas. Est-ce que le Premier ministre peut, nous, peut partager avec nous quelles autres mesures nous avons annoncées pour préparer euh, pour avoir plus de euh, personnes sur le terrain euh, pendant l'automne. Réponse. Nous avons lancé un appel dans toute la province pour que les gens se pour que les gens rejoignent nos équipes, en plus des 3 700 personnes. Nous avons besoin de personnes. Si vous êtes à l'université ou à, au collège, pensez à un choix de carrière, un choix de carrière qui pourrait nous aider à nous préparer et aider la province quand elle a le plus besoin. Nous avons investi 52 millions de dollars et, et allouer 26 millions de dollars pour euh, les euh, PSSP et 26 millions de dollars pour les infirmières. Nous demandons aux Ontariens de faire leur part. Et je veux euh, féliciter euh, les bénévoles dans les foyers de soins de longue durée et qui vont voir euh, leurs euh, leur proches et qui s'occupent également d'autres patients. Alors, je veux féliciter tous les membres des familles qui se rendent dans les foyers pour aider les PSSP. Prochaine question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Cette question est pour euh, le Premier ministre. Chaque jour, dans cette Chambre, on a demandé au gouvernement de réduire les effectifs des classes pour que les élèves et le personnel puissent appliquer la distanciation physique appropriée. Et clairement, on sait ce que le Premier ministre et le ministre de l'Éducation ont dit encore et une fois. C'est le même plan dont ils ont parlé depuis l'été. Mais clairement, ce plan ne marche pas. Les parents de l'Ontario ont perdu la confiance en eux. Les, le nombre de cas est en hausse et donc ce n'est pas assez bien. Le premier ministre dit qu'il écoute les experts, mais les, les agents de santé publique, les, les épidémiologues, les hôpitaux et l'hôpital les, les, des, des, des, des enfants malades ont dit que les... les les petites classes doivent être une priorité. Alors pourquoi les effectifs sont les mêmes qu'avant la COVID-19 Qui a dit à ce gouvernement de ne pas écouter les conseils de ces experts <rires> Réponse, ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous suivons les recommandations du médecin hygiéniste en chef. Avant, les experts médicaux de la province, ils nous ont dit de d'essayer d'atténuer euh, les, les risques et d'améliorer la sécurité dans nos écoles. C'est pour cela que nous avons investi 3 milliards de dollars. C'est le plus large investissement dans le pays pour assurer que nos écoles sont en sécurité. C'est le fondement pour lequel nous avons embauché 2 000 éducateurs et 1 100 euh, personnels d'assainissement. Ce qu'on qu essaye de faire, c'est de prendre des mesures auprès euh, des conseils scolaires. Pour réduire les risques, nous sommes reconnaissants du travail des éducateurs, des infirmières, et des agents de santé publique qui font de leur mieux pendant cette pandémie. Nous sommes reconnaissants de leur leadership et on va continuer de les appuyer. Question complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation continuent de répéter les mêmes arguments encore et encore. Mais la vérité est que l'argent ne coule pas. Le gouvernement dit qu'ils ont un plan pour les jours plus vieux. Mais les jours plus vieux, c'est maintenant. 30, 30 élèves dans les, les salles de classe de cinquième année, ce n'est pas acceptable. Je veux rappeler à tout le monde que c'est le même gouvernement qui essayait d'augmenter les effectifs à 28 élèves par classe il y a quelques mois. C'est le même gouvernement qui voulait licencier 10 000 enseignants et éducateurs. Et malgré euh, des, des preuves accablantes et malgré le, la hausse du nombre de cas, ils refuse de prendre les mesures. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de fournir la, la couverture de protection qui a le plus d'importance, la distanciation physique et les effectifs de classe plus petits Réponse, ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous reconnaissons que ces défis sont inédits et c'est pour cela que nous avons le plan pour les jours pluvieux. Nous avons investi 496 millions de dollars pour les députés qui s'y sont, sont opposés, juste comme ils se sont opposés aux négociations et à l'apprentissage en ligne pendant l'été. Ici, la constance est importante. C'est pour cela que nous voulons assurer la qualité de l'apprentissage partout dans la province. Nous avons réduit les effectifs, nous avons assuré la qualité de l'apprentissage en ligne et en classe. Absolument. Question député de Don Valley Est. Merci beaucoup. La, ma question est pour le Premier ministre. Je pense que nous comprenons tous les impératifs économiques qui sont relatifs à la relance de notre, de nos communautés et que les gens sont impatients de retourner à leurs activités, à voir leurs proches. Alors que nous voyons les lacunes dans ce plan de relance, on entend les, les experts en santé qui introduisent des restrictions dans les restaurants et dans les bars et l'association les, les as, des hôpitaux de l'Ontario qui disent que ce serait peut-être nécessaire de retourner à une phase 2. Pourquoi le gouvernement considère que c'est nécessaire de, de permettre aux casinos de rouvrir Réponse. Merci. J'apprécie la question de l'ancienne première ministre. Moi, j'écoute les conseils du médecin hygiéniste en chef, mais il ne s'agit pas seulement du médecin hygiéniste en chef. Il y a également des experts médicaux qui sont présents au groupe de commandement qui nous conseillent, mais qui conseillent également notre médecin hygiéniste en chef. Alors, je vais continuer d'écouter le médecin hygiéniste en chef. Ils font du bon travail. Ils nous ont guidés jusqu'à jusqu la position où on est en ce moment près de l'Illinois et dans toute l'Amérique du Nord, nous testons le plus de personnes comparées à tous les autres, avec plus de 40 000 tests. Alors, on va continuer d'être vigilants. Nous n'allons pas arrêter de superviser la situation, mais j'apprécie la question de l'ancienne Première ministre. Question complémentaire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et j'apprécie la complexité de la situation à laquelle le Premier ministre et, et confronté. Et je pensais justement la nuit dernière à ce que je ferais si euh, j'étais dans sa position. Mais moi, je ne comparerais pas les choses avec euh, ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je vais penser par exemple aux pays scandinaves et ce qui se passe dans les autres pays du monde et je vais écouter tous les officiers de santé comme il dit qu'il le fait. C'est Intéressant de voir que le ministre de l'Éducation n'écoute pas les éducateurs ou les travailleurs de première ligne. Et maintenant, on a l'association des hôpitaux euh, de, de l'Ontario qui présente des conseils qui sont également ignorés. Alors clairement, qu'est-ce que ça nous dit Si le gouvernement ne, ne retourne pas à la phase 2, dans les régions euh, où il y a le plus de cas... Les hôpitaux euh, se, vont se retrouver complètement submergés avec un nombre élevé de patients. Si le gouvernement est au courant des recommandations euh, de, de l'OHA, est-ce que le gouvernement euh, va suivre les conseils des euh, officiers de santé Réponse. J'ai parlé à Anthony Dale hier et j'ai suivi ses conseils. J'apprécie euh, leurs conseils et je les suis la plupart du temps, mais je les passe au médecin hygiéniste en chef. Et c'est lui que j'écoute. Et je l'écoute, ainsi que son adjoint et son équipe de santé. Et je sais que l'ancienne Première ministre aurait fait exactement la même chose. Et elle comprend les pressions associées à ce travail. Et moi, je ne suis jamais contre elle. Elle a marché dans, mes, dans, dans la même position que moi et je sais qu'elle me comprend. Question Prochaine question. Rappel à l'Ordre. Député de niagara Merci, West. Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Vendredi dernier était le jour de franco-antériens et des franco-antériennes. Ce jour marquait la fin d'une semaine importante alors que le gouvernement annonçait plusieurs mesures et investissement répondant à des demandes de la communauté francophone de l'Ontario. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous préciser quelles actions ont été prises par, pour continuer de soutenir la communauté francophone? Monsieur le Président, et j'aimerais remercier mon collègue pour sa question, mais aussi pour tout son travail et son soutien concernant les enjeux importants pour la francophonie ontarienne en tant qu'adjoint euh, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation. La semaine dernière, Monsieur le Président, nous avons célébré le Jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes. La, la semaine a très bien commencé avec l'adoption d'un projet de loi, le projet de loi 182, qui a reconnu le drapeau franco-ontarien comme symbole officiel de la province de l'Ontario. Nous sommes ensuite allés de l'avant avec un investissement de 500 000 dans un réseau économique francophone et une campagne de promotion pour les entreprises franco-ontariennes. Finalement, pour culminer la semaine, j'ai participé au lever du drapeau virtuel de la FO et j'ai annoncé qu'il serait désormais possible d'avoir des caractères de langue française, dont le les accents, France. sur les permis de conduire et les cartes photos de l'Ontario. Nous continuons toujours le travail, Monsieur le Président. Je suis en consultation constante avec les représentants de, de, de la communauté franco-ontarienne pour m'assurer que le gouvernement répond très bien aux enjeux. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Comme vous l'avez mentionné, notre gouvernement a annoncé le jeu de caractère français dans les accents sur les permis de conduire et photo de l'Ontario la semaine dernière. J'étais très heureux de voir cette annonce avec vous et l'adjoint parlementaire. Pouvez-vous s'il vous plaît expliquer l'importance de cette mesure à nos collègues si présents? Monsieur le Président, je remercie encore une fois mon collègue pour sa question. Depuis que nous sommes au gouvernement, nous entendions la communauté et les intervenants demander pour que cet ajustement soit fait. Entre novembre 2019 et septembre 2020, 13 pétitions ont été déposées à cette Assemblée à ce sujet. Clairement, la communauté francophone le réclamait depuis très longtemps. Je suis très fière que notre gouvernement ait pu livrer cette réalisation concrète pour les Franco-Ontariens, alors que l'ancien gouvernement n'est pas pu le faire pendant ces 15 ans au pouvoir Et de décrire, comme j'ai entendu par certains membres de l'opposition, de décrire cette mesure comme de petits bonbons démontre un manque de compréhension des enjeux franco-ontariens par les membres de l'opposition. La FO affirme que c'est une demande qui perdure depuis les années 80. Et depuis hier, les francophones Response. peuvent se rendre au Bureau de services Ontario pour demander un changement à leur nom sur les permis de conduire. Les Dubé, les Côté, les Gélina de cette province auront enfin le, leur nom écrit correctement sur leur permis de conduire. Et leurs cartes photo. Merci beaucoup. The next question. Merci beaucoup. Prochaine question. Merci Prochaine question, députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les euh, associations d'entreprises de B side et de Blue West ont demandé du soutien financier et pour qu'il n'y ait pas des taux d'assurance de prédateurs. Ils ont demandé, ils ont réduit les heures d'opération. Comme le Premier ministre passe d'une crise à une autre, pourquoi au moins il ne démontre pas qu'il a un peu de respect pour les entreprises qui ont répondu à... à, à question de santé publique plutôt que de les pénaliser. Au moins, est-ce que ce gouvernement va essayer d'aider à survivre avec du soutien financier direct pour assurer qu'ils puissent continuer à fonctionner Ce n'est pas leur faute que ce Premier ministre n'a pas planifié pour la COVID-19. Le Premier ministre... Monsieur le Président, on est là toutefois et le le, le corps me brise pour les propriétaires de restaurants. Et je dois dire l'opposition, on peut demander à une question de fermer tout et écouter l'association des hôpitaux de l'Ontario. Et dans la question suivante, c'est pourquoi vous avez fermé les bars et les restaurants euh, et euh, pas plus tôt. On ne peut pas l'avoir des deux façons. Le conseil du médecin hygiéniste en chef, oui, on a réduit les, les bars et les restaurants qui doivent fermer à minuit, mais ils peuvent avoir le dernier euh, service à 11 heures. C'est modeste qu'on a demandé aux bars de fermer, de ne pas rester ouverts jusqu'à 3 heures du matin. On a fermé les clubs de strip et, et à un moment, il y avait 500 personnes plutôt que 130 dans un restaurant. Et on va avoir un plan avec le gouvernement fédéral pour y appuyer tous les restaurants de la province. Merci. Ce euh, Premier ministre a été incohérent. Il a interdit euh, des danses... Euh, et des, des barres de danseuses la semaine dernière. Et il comprend que c'est difficile, mais s'il comprenait, il aurait été très transparent avec des politiques. Les propriétaires d'entreprises doivent savoir si ce qu'en vient pour euh, planifier. Les associations d'entreprises de Toronto demandent une bonne question. Est-ce que ce gouvernement sait ce qu'ils font parce que chaque fois, ça mine l'économie dans... Les, euh, la confiance dans l'économie. Est-ce que ce gouvernement va travailler avec l'industrie de l'assurance pour appuyer les PME en, en empêchant l'augmentation astronomique de l'assurance des entreprises aux, aux polices et aux primes? Si vous étiez du côté des entreprises, vous... Euh, les défendraient sur ce, cette question-là. Le Premier ministre, je trouve ironique, M. le Président, à chaque chose qu'on a avancé depuis deux ans pour réduire des taxes de, de euh, 8,67%, toutes sortes de choses qu'on a faites pour les entreprises. La dernière personne a voté contre chacune de ces choses pour appuyer les PME. Je trouve comment il change d'un côté à un autre et ils ont avancé une motion pour les PME et ils sont toujours en désaccord quand on dépose des motions. Ils, ils sont contre les entreprises, qu'il qui n'est pas d'erreur. Ils croient qu'il faut taxer les PME jusqu'à la mort. Pas nous. Nous, on pense qu'il faut appuyer les PME, les entreprises familiales et nos politiques le démontrent. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ou parler des deux côtés de la bouche. Question suivante, le député d'Ottawa Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Après des semaines d'entente que le gouvernement en plan pour la deuxième vague de la COVID-19, après des semaines de promesses d'améliorer la capacité des tests à Ottawa, et après de voir ces si queues à Ottawa pour les tests qui sont devenus encore plus grandes, les résidents de la capitale de la nation se sont réveillés du fait que le gouvernement ontarien a demandé aux au au centres de tests de réduire le nombre de tests et de ne pas avoir une expansion du centre de tests comme on a à Muir Drive. Il n'a pas assez de capacité pour traiter tous les tests et le gouvernement a demandé à ce qu'on ait moins de tests. Comment est-ce que les résidents d'Ottawa peuvent faire confiance au gouvernement qui promet une, un jour d'augmenter les tests et d'un autre côté, de, au lendemain, dit de réduire le nombre de tests? La ministre de la Santé, avec votre indulgence, je vais répéter qu'on ne savait pas de ce mémo qui a été envoyé. Ce n'était pas approuvé par mon bureau et c'est quelque chose que... Ontario Santé va clarifier après avoir des discussions avec notre bureau. Mais on a été clair dès le début. Tout le monde qui a besoin d'un test sera, aura, recevra un test. Ça n'a pas changé et ne va pas changer. Ce qu'on a fait, on a augmenté les volumes des tests au point depuis quelques jours. On faisait plus de 40 000 tests dans toute la province de l'Ontario. C'est une augmentation énorme et en même temps, où on a aidé à la capacité des laboratoires pour faire bien. On est allé au niveau de 50 000 dans, euh, tests en peu de temps. Mais on a indiqué la semaine dernière, si vous êtes asymptomatique, vous pouvez tester. Si vous travaillez avec des patients de soins de longue durée, si vous voulez revenir au travail, vous pouvez être testé à des centres d'épistage ou à des pharmacies. Et ce niveau de test va continuer. Les gens qui en ont besoin pourront l'avoir. Merci. Question complémentaire, le député d'Ottawa Sud. Merci. C'est difficile pour les familles qui ne peuvent pas avoir un test pour comprendre comment est-ce qu'on est là. Quand l'argent avait le temps et l'argent et que la deuxième vague s'en venait et qu'il y avait deux millions d'enfants qui revenaient à l'école, mais on se trouve dans cette situation où on ne peut pas trouver... Et il y a des, des, de l'arriéré et aussi euh, des messages qui portent en confusion qui peut avoir des tests. Plutôt que de revenir à l'école ou avoir plus de traçage des contacts ou des tests ou au, meilleur, au moins une meilleure capacité. Monsieur le Président, c'est une réponse mauvaise. Et donc, en m'adressant à vous, je demande au Premier ministre, pourquoi on se trouve tellement mal préparé pour la deuxième vague de la COVID-19 la ministre de la Santé, merci. En fait, c'est exactement le contraire. On a été préparé depuis une longue période de temps pour une deuxième vague de COVID-19. On a commencé à travailler au début de l'été on a continué à travailler. Le résultat, c'est notre plan qu'on a indiqué à la population ontarienne, aux députés d'en face qui prend en ligne de compte tous les éléments pertinents, pertinents et entrés à la deuxième vague, le nombre qui augmente, la grippe qui s'en vient en même temps. Et l'augmentation du volume de tests qu'il faut faire, et le fait que beaucoup de patients ont été transférés ou des résidents de foyers de soins de longue durée aux hôpitaux, et de travailler sur les retards, l'accumulation de procédures chirurgicales, de chirurgie. Qui est, avait été euh, remise à plus tard. Tout, il faut prendre toutes ces choses, mais avec beaucoup d'argent aussi, un milliard de dollars pour supplémenter le, euh, les politiques de tests, de traçage et d'isolement. Merci. Question suivante, le député de Brenton bradford Merci, M. le Président. Ma question est pour euh, le ministre de l'Énergie. La COVID a été un défi pour nous tous, mais surtout pour les petites entreprises, surtout les entreprises du Nord. Et nous demandons aux entreprises de, euh, de s'adapter. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que notre gouvernement peut faire pour aider les petites entreprises? Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député pour cette question. Hier, j'étais avec un de mes collègues dans une, circo une circonscription du Nord. Nous avons alloué 20 millions de dollars et des bourses pour les petites entreprises de l'Ontario pour qu'ils puissent s'adapter en cette période. Monsieur le Président, nous sommes fiers de cette annonce. La Chambre du, euh, du commerce... Nous avons fait des progrès cet été, et à partir du 1er octobre, nous nous, euh, nous, nous sommes adaptés aux différents changements. Réponse? Monsieur, euh, Monsieur Robertson de la Chambre du commerce apprécie ce programme. Donc, nous sommes euh, fiers de soutenir euh, les entreprises du nord de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour cette réponse. Nous écoutons les gens du nord de l'Ontario. Nous connaissons leurs besoins. Pouvez-vous partager davantage les, déta les détails de ce programme pour supporter les entreprises? Ministre de l'énergie. Monsieur le Président, c'est un détail précis, un plan précis plutôt. Nous pensons aux rénovations, par exemple, proposer euh, de me euh, des meilleures rues dans les municipalités pour que les gens puissent faire du shopping et manger. Nous voulons qu'ils puissent avoir euh, des, euh, euh, des nouveaux, euh, des meilleurs, du meilleur immobilier l'achat d'équipements, dont les EPI. Monsieur le Président, nous pensons que cette proposition va au-delà de la COVID-19. Nous, euh, nous allons continuer d'aller de l'avant. C'est relié à la COVID-19, bien sûr, mais en bout de ligne, c'est aussi une initiative de, mar de marketing et c'est ce que nous avons proposé aux 400 personnes qui ont assisté à la, réu à la réunion Zoom hier. My question is for the Minister of Long-Term Care. Nous avons parlé, la ministre des Soins de longue durée a dit, et je cite, que les centres de soins de longue durée reçoivent les EPI nécessaires. Fin de la citation. Euh, la la septembre... Madame la ministre, la Villa Saint-Joseph a dit le suivant. Tous nos lits au centre n'ont pas eu accès à des masques N95. Nous avons contacté le ministre, la ministre de la Santé, ministre des Soins de longue durée, pour avoir de l'assistance avoir des masques. Fin de la citation. Comment pouvez-vous expliquer la déconnexion qu'il y a entre votre discours et le fait que les centres de soins de longue durée n'ont pas les EPI nécessaires pour garder leurs résidents et leurs employés en sécurité. Ministre de, des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci pour cette question. C'est très important. Notre gouvernement s'engage à préserver le, la sécurité euh, des employés. Les EPI sont essentiels et cela inclut les, N4, euh, les masques N95. Nous voulons nous assurer que les centres qui, qui sont au cœur des éclosions reçoivent des masques et des EPI. Nous voulons nous assurer que chaque centre en Ontario a euh, les EPI nécessaires, dont les masques N95 ou des euh, des masques, des visières, des masques N95, nous voulons qu'ils aient ce dont ils ont besoin. Et nous allons parler davantage de cela. Monsieur le Président, nous sommes au cœur de la deuxième vague, six mois depuis le début de la pandémie, et nos centres de soins de longue durée n'ont pas encore les EPI qu'ils ont besoin. Le, la politique du gouvernement qui permettait d'offrir des masques N95 ne prend pas en considération les contrôles de base. Il faut s'assurer que les EPI sont disponibles. Les centres de soins de longue durée ne peuvent pas attendre pour et de devoir rationner les N95 selon la chaîne d'approvisionnement. Ils doivent être prêts. Et cela veut dire qu'ils ont besoin d'un inventaire sur place. Est-ce que la ministre peut dire quand, elle sera, quand, elle, quand elle, les centres de soins de longue durée, dont euh, la Villa Saint-Joseph et Saint-Gabriel, auront tous les inventaires de pays et de masques N95 sur place? Ministre des soins de longue durée. Je pense que les centres de soins de longue durée ont les équipements dont ils ont besoin. Nous allons nous assurer qu'ils ont de besoin, qu'ils ont ce dont ils ont besoin en ce moment. Il y a des problèmes associés à cela, à la compétition mondiale. Il fallait nous assurer de distribuer les EPI de façon juste et équitable, selon ce que nous avions. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Le processus s'est amélioré. Et nous sommes indépendants par rapport à notre approvisionnement, par rapport au Masken 95, par exemple. Donc, des choses ont changé. Et je vais vous le dire que les centres de soins de longue durée auront sous peu accès à tout l'inventaire nécessaire. Question suivante, le député de Willowdale. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Industries, du patrimoine du sport, du tourisme et de la culture. Il y a euh, une Roman Stringer qui était, avait 17 ans et qui jouait du rugby qui est euh, décédée après une, euh, un problème au de, de, de, de, à la tête et vous avez adopté la loi de Rowan qui assure que les athlètes sont protégés quand on pense qu'il y a une commotion cérébrale et donc ça va sauver des vies. C'est la première loi sur les euh, sur ces problèmes et, et ces commotions cérébrales. Qu'est-ce que le ministère a fait pour dire que c'est important d'avoir des mesures contre les commotions cérébrales pour que d'autres régions puissent aussi protéger les athlètes la ministre des industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Merci et je remercie le député de Willow Day de sa question et de sa défense il y a un an. Lui et la députée de barry le député de Durham, m'ont euh, aidé à lancer la journée de la loi de Rowan. Et je veux aussi remercier les députés dottawa louis et d'Ottawa-Sud de leur soutien et engagement à la loi de Rowan. Et on a été une équipe incroyable et c'était incroyable de faire ensemble. Et je suis très content d'être là en tant que ministre responsable, mais aussi au génératrices de ces mesures législatives. Et on était vendredi à Rowan's Beach pour annoncer la discussion des ministres des Sports et on va continuer la discussion sur les commotions cérébrales. Le ministre Walk est en session pour annoncer 25 000 dollars pour aider avec les commotions cérébrales dans les zones rurales et le centre de ressources source du cerveau dans sa communauté. Et le groupe de travail de la loi d'Auron va travailler avec des groupes et des gens dans les sports amateurs. Merci. Question complémentaire. Merci. Merci à la ministre de tout ce que vous avez fait. On a le patrimoine de Rowan qui va continuer à vivre dans l'Ontario, mais partout au pays. Les commotions cérébrales peuvent toucher n'importe qui, qui qui fait du sport. Parfois, elles ont des conséquences sérieuses. Le taux le plus élevé de commotions cérébrales est trouvé chez les jeunes et les enfants de moins de 18 ans. C'est important qu'on diagnostique les commotions cérébrales. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez parler des activités à qui ont aidé à élever la co conscience de tels problèmes La ministre du patrimoine. C'est important qu'on étudie pendant l'environnement COVID-19 ou elle est un retour sécuritaire au sport. C'est bien d'apprendre des, des leçons, des discussions quant aux commotions cérébrales et, et de la surveillance. Et on va continuer avec la ministre associée de la santé mentale et depuis qu'on a adopté la loi de Rowan, on a investi 130 000 dollars dans la fondation de patrimoine de commission cérébrale canadienne, 35 000 Ontario pour entraîneur Ontario et 600 000 pour les ressources de sensibilisation à la haute commission cérébrale. C'est important, un jeune cerveau ne peut pas être protégé et il y a des effets à long terme, comme on a vu avec Rowan. Elle a eu de petites commotions cérébrales et ça a mené à un résultat horrible dont les parents ne peuvent pas mettre. Nouvelle question, la députée de... la députée de Kitchener. Les familles ont des problèmes et un impact négatif des fermetures dans notre communauté. Tammy Lawrence est une propriétaire à Kitchener Centre qui a perdu Reps du Barrel pendant la pandémie. Elle ne pouvait pas avoir plus de dettes et quatre mois d'aide au loyer n'était pas assez. Comme beaucoup de propriétaires d'entreprises, elle a perdu son gagne-pain. Les musiciens qui étaient euh, sur la scène de RAPS ont perdu leur revenu et la communauté a perdu un lieu culturel. Avec la deuxième vague, des entreprises comme Léane ont des difficultés. Donc, je demande au premier ministre, est-ce que ce gouvernement va dire à des entreprises comme RAPS d'éviter la fermeture avec des subventions pour le loyer commercial, le gel de factures de services publics la ministre des industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Merci, je remercie la députée de sa question qui est importante. Beaucoup de gens dans les secteurs que je représente sont des femmes et ont été frappés de plein fouet dans cette pandémie. Comme mes collègues, euh, on s'en fait de l'entendre. Nous avons prendre le plus longtemps à se remettre. C'est pourquoi on a créé 14 comités ministériels pour traiter les parties différentes du ministère. Et quel serait l'impact économique Nous croyons qu'on a perdu 20 milliards de dollars pendant la première phase. Et c'est important que c'est d'agir quant aux recommandations. Je travaille avec le secteur culturel pour investir 7 millions de dollars pour le fonds d'investissement de la musique de la province de l'Ontario. Hier, on a annoncé 1,3 million de dollars pour le secteur culturel. Nous pensons que les secteurs culturels sont très importants pour la relance économique et sociale dans les 18 mois à venir. Merci. Question complémentaire. Merci. Et je reviens au premier ministre. Nous sommes au milieu de... Euh, life, une césarienne you're une session de femmes, plus d'hommes que de femmes, laisse des emplois dans ma circonscription du un Centre. Ils avaient de bonnes entreprises suite à, à, à, à la COVID-19. Il y a une autre entreprise que, propriétaire de deux femmes qui ont été obligées de fermer. Ce n'est pas une coïncidence. Trois femmes fortes qui ont des centres culturels dans la région de Waterloo ont été forcées de fermer. Les femmes ont beaucoup de problèmes d'obstacles financiers et de verres de glace et de toits de glace, plafond de glace, et on a dit elle était au point de commencer à faire des repaiements quand elle a été obligée de fermer à cause de la COVID-19. Avec le bon soutien, on aurait pu l'empêcher. Je demande au Premier ministre s'il peut garantir, quand on a la deuxième vague, les propriétaires qui ont des barrières historiques vont avoir les soutiens nécessaires pour qu'il restent les portes ouvertes. La ministre du patrimoine une bonne question. On le voit dans nos collectivités et je pense que c'est important qu'on regarde le tissu euh, culturel des institutions, des entreprises, aussi bien que les centres culturels pour l'économie. On voit la fragilité. Je veux assurer la députée, je travaille avec le ministre associé de la condition féminine pour qu'on puisse euh, parler, euh, trouver des solutions, quand vous avez parlé, des euh, euh, salles d'événements. De, culturel, de musique. Ça va être difficile à faire que les gens reviennent. C'est ce qui m'empêche me, de dormir et qui me fait lever le matin de travailler avec ces secteurs. J'invite la députée d'en face et ses conseillers de participer par téléphone vendredi quand on trouve des moyens. Je suis reconnaissante qu'elle a soulevé cette question parce qu'on a une menace en santé et, et d'autres menaces. Merci. Merci. D'autres questions suivantes, le député de Stormontanda, South Klinger. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Avec le secteur, la stratégie du secteur forestier et le centième anniversaire de la foresterie, les gens veulent savoir quelles sont les mesures que notre gouvernement prend pour appuyer le, les forêts dans la province. On sait qu'il y a une stratégie complète, appuyée sur les piliers, la surveillance, la durabilité, le travail et la confidentialité des ou aussi bien que l'innovation. Pendant de longues années, le gouvernement précédent a juste dit de belles paroles, mais nous, conservateurs, nous sommes différents. On livre la marchandise. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'on fait pour la stratégie qui est là Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci. Merci au député de stormont south Une Bonne question. Dans notre gouvernement, on veut améliorer les conditions sur le terrain afin que les Ontariens puissent créer des emplois innovés. J'étais avec les ministres Arderman, Fidel et mon adjoint parlementaire, Mike Carey. J'ai euh, été fier d'annoncer qu'on va donner 2 millions de dollars pour la compagnie Oxford Pellet, où on va avoir de l'équipement robotique novateur d'autres équipements pour créer des emplois locaux. Des investissements comme celui-là sont importants pour appuyer un secteur vital pour la province et avoir une reprise économique très importante. Cette Oxford Pellet est une incroyable entreprise, mais je peux toujours dire davantage. Question complémentaire Merci. Merci de cette réponse. C'est bien de voir que jusqu'à quelques semaines avec le lancement de la stratégie, on pose des gestes concrets pour créer de, des emplois et la prospérité dans la province. Je comprends que Oxford Palace est la première compagnie qui a du financement dans le secteur forestier et dans le, le programme d'innovation qui doit aider les compagnies forestières de développer et d'adopter des technologies novatrices. C'est important d'être novateur pour créer des emplois, mais aussi important, c'est le rôle de l'innovation dans la durabilité. Monsieur le ministre des Investissements comme euh, celui-là, aide juste euh, les profits ou ils améliorent la durabilité de l'industrie forestière. Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, Merci. Comme j'ai dit à Oxford Pallet, cet investissement va créer 20 nouveaux emplois, en plus des 60 qu'ils ont déjà. Et on va doubler la production. Et on va augmenter aussi le montant de bois ontarien qu'on utilise. Mais je veux vous dire un peu plus quant à, à, aux gens-là. Rooklevin et sa famille sont vraiment des gens incroyables. Et quand j'ai fait la visite de la Syrie, ils connaissaient les employés par nous. Et on pouvait comprendre et voir l'engagement qu'ils avaient à ce, cette entreprise. C'est vraiment une grande famille. Ça, c'est le type d'entreprise dans cette province que notre gouvernement veut appuyer. Et ils sont là pendant longtemps. Et ils ont à cœur le besoin de leurs employés, de la province, et nous aussi. Et donc, ils vont nous aider à qu'on puisse se remettre sur une bonne reprise économique. Merci. Question suivante pour le député de Toronto Danford. Merci au Premier ministre. La mosaïque, l'école francophone de ma circonscription a envoyé une lettre aux parents en disant que ça serait fermé jusqu'à 5 octobre à cause de la COVID. Ce ne pas les seuls parents qui vont recevoir une lettre qui ont dit que les enfants doivent ne pas venir. La députée Devonport, ma collègue, a noté hier qu'il y a beaucoup de cas. Le ministre de l'éducation a dit qu'on prenait soin de tout. Il a dit aux reporters hier qu'il faudrait ce que c'était nécessaire. Pour que nos enfants restent en sécurité et nos écoles restent ouvertes, il a dit la même chose le 6 ou le 29, euh, le 9 septembre, etc. Mais il ne va pas placer une limite de 15 élèves dans les, écoles, dans les salles de classe. Monsieur le Premier ministre, combien d'écoles seront obligées de fermer avant que vous faites ce qui est nécessaire et vous limitez le nombre d'élèves en salle de classe à 15 pour protéger nos enfants et nos familles. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'était clair comme le médecin hygiéniste en chef que les risques dans la communauté créent des défis dans les écoles. C'est pourquoi la ministre de la Santé et vice-première ministre et le euh, Premier ministre ont dévoilé des investissements pour qu'on ait plus d'immunisation des élèves, que les gens, plus, les gens puissent avoir uh, plus d'accès au vaccin de la grippe, qu'on fasse le traçage des contacts et que plus d'enseignants soient pouvoir embaucher euh, plus euh, de, de gens du nettoyage. On a doublé euh, les infirmières de santé publique et on a vu une réduction du nombre d'élèves. Donc, euh, nos investissements euh, travaillent en première ligne. C'est tout un défi, mais on veut maintenir les enfants en sécurité. Question complémentaire. Monsieur le Président, de nouveau Premier ministre, vous savez que ça ne fonctionne pas, hein? Ça ne fonctionne simplement pas. Et ce pas seulement les que le fait que les élèves de la mosaïque doivent rester à la maison, pas seulement que les parents doivent rester à la maison ou perdre leur travail, pas seulement que les éducateurs et les enseignants doivent rester à la maison, mais c'est aussi le fait que les enfants devraient être testés et que les parents et les enfants doivent attendre pour obtenir ces tests. Nos installations de tests, c'est à l'hôpital Michael Garron. Et ça peut prendre des heures et des heures d'attente pour avoir un test de dépistage. Un parent m'a dit qu'elle a attendu pendant cinq heures en ligne avec son enfant. Elle dit, et je cite, « Savez-vous ce que c'est d'attendre dans une file comme ça avec un enfant en bas âge? » Il y avait des parents qui étaient en pleurs dans cette ligne, super stressés, et qui n'en revenaient pas de cette situation. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, combien d'écoles devront fermer leurs portes avant que vous décidiez de faire ce qui est nécessaire pour protéger les parents et les enfants? Encore une fois, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. On s'est engagé. À suivre les protocoles en matière de santé et sécurité qui ont été appuyés par le médecin hygiéniste en chef, nous avons mis en place une variété de mesures pour atténuer les risques. et Je peux vous dire que les, le médecin hygiéniste en chef est en communication avec les, santé, les, les organismes de santé publique et parle à nos conseils scolaires, à nos leaders de la communauté pour s'assurer que l'on améliore euh, les, la situation à l'avenir. Je peux vous dire que sur le terrain, les protocoles d'éclosion sont bien gérés, que les infirmières sont sur place, il y a des unités de dépistage mobiles euh, qui sont disposées de façon euh, selon euh, la santé publique. On répond aux défis qui sont soulevés. On s'engage à, à assurer la sécurité de nos écoles et des enfants. Merci, c'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.